Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans les Pays de la Loire. Je vous emmène bosser pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire aux portes de Saumur en compagnie de Julien. Salut Julien. Salut Géry. Tu vas bien Ça va impeccable. Salut tout le monde. <rire> Alors on bosse chez Chausseur Foods. C'est ça. ça. C'est quoi ton job ici Alors moi mon job c'est conducteur de ligne. Et on fait quoi ici On fabrique des fruits lyophilisés. Oh c'est bon ça. C'est excellent tu vas voir. Ça va être une grande découverte pour moi. On y va C'est parti, je te remets ta blouse. Ok mon équipement et, et parti. on va bosser. Alors Julien, qu'est-ce qu'on fabrique dans ton usine Alors, on fabrique des fruits bio-utilisés. Alors moi ici, je gère la ligne et on fabrique du citron vert en tranche. Et donc là, c'est la salle en sachage pour la ligne 16. C'est ce qu'on voit là. C'est ce okay. qu'on voit là. C'est super léger hein. Ouais. Oh. Donc ça c'est du citron vert. Ça c'est du citron vert. On va recevoir euh, la matière première, on va travailler le produit comme nous le demande le client en fait. On va faire des petits cubes, on va faire des tranches, on va les laisser en entier. Et après, hop, ça va passer dans un tunnel de lyophilisation. Et euh, c'est là où on va euh, déshydrater le produit, on va enlever... Euh, en chauffant, quoi, c'est ça En chauffant, en enlevant le vide avec du froid, c'est un mélange, en fait, un mixte. que Mais on les garde opérateurs le meilleur quand même. on garde que le meilleur là-dedans. On enlève juste l'eau, toutes les vitamines, tout le reste, il va rester dans le fruit, D'accord. ici, on travaille 24 heures sur 24. Ça s'arrête jamais Ça s'arrête jamais. Ok. <rire> On est des fous. <rire> moi par exemple je suis dans une équipe de 6-4. D'accord. Les 6-4 ça consiste à travailler 6 jours et avoir 4 jours de congé. J'ai travaillé 2 jours du matin, j'ai travaillé 2 jours d'après-midi et j'ai travaillé 2 jours de nuit. Toi ça, ça fait combien de temps que tu bosses ici Moi ça va faire 2 ans que je travaille ici. Et avant t'as fait quoi Avant en fait j'ai fait toute ma carrière dans la restauration pendant 20 ans. T'avais quoi comme voulais... diplôme à la base ah, Moi je suis euh... fait un diplôme CAP barbrasserie. Ah oui donc. Rien, rien euh... à voir quoi, je voulais vraiment changer, euh, travailler à mon rythme hein, en fait. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job C'est surtout qu'on touche à tout. On peut aussi bien euh, aller en prépa qu'aller au condi, venir en ligne 16. On peut bouger partout sur le site quoi. C'est ça aussi qu'on peut enlever sur le, le, les a priori de l'usine quoi. En disant ah, j'y vais, à, je fais mes 8 heures de travail, <rire> euh, j'étais méchant euh, bam, bam, tout le temps. Non, non, non, ça, on peut changer, on peut... Euh, bouger quoi Et qu'est-ce qui plaît chez Chausser en particulier Chez chauffeur Food, ça va être l'ambiance, l'esprit d'équipe aussi. Alors qu'est-ce qu'on a ici Alors là, là, on a de, de l'orange en miettes. Oh là là là, là, là. Donc ça, ça va partir pour le client. c'est super bon. Ouais, hein. et euh, tout ça, ça va être broyé pour devenir de la fine poudre. D'accord. Et donc là, ça, ça vient de l'être lyophilisé. Quoi. Voilà, ça. ça sort juste du tunnel de lyophilisation. Donc là, ouais. hop, tu prends ton petit film, tu le tires, tac et c'est parti. Et c'est parti. Et après, tu le mets dans ton sac. Comme ça? Ouais, exactement. Tu tires un petit peu ton film. Et ça, après, ça va être fermé. Ouais. Et ça va repartir au conditionnement juste au-dessus. D'accord. Et euh, mis en carton pour euh, expédition chez le client. Et bon, et si moi, j'y connais rien du tout à l'agroalimentaire, mmh tu crois que j'ai mes chances ici? Moi, j'y connaissais rien du tout quand je suis arrivé, quoi. Ouais. J'avais des bases dans la restauration sur euh, par exemple les règles d'achat CCP, les choses comme ça, c'est des règles d'hygiène. quoi. quoi. Ouais. J'avais les bases, mais après, euh, voilà, je m'étais jamais servi d'un transpalette. Ici, tu viens avec ta bonne humeur et c'est bon, c'est parti. Quoi. Tu prends tes sachets comme ça, tu essaies ouais. toujours de les mettre dans le même sens. D'accord. Et hop, puis après, tu les mets dans ton carton comme ça. Combien j'en mets T'en mets 6 par carton. D'accord. Ok Donc il n'y a rien de compliqué. Quoi. Non. Et là, tu as juste une pédale ouais. pour appuyer. Ah. Euh... Et tic, t'as ton nouveau carton qui arrive. La pédale Wawa. La pédale Wawa. <rire> on est bien, là On est parfait, là. Attends, attends faut qu'il fasse les cartons. Le robot ne suit pas, là. Il suit pas, c'est pour ça. Quoi. <rire> on est trop rapide. Alors là, on arrive au bout de la chaîne. Ouais. Et après, on va le mettre tranquillement sur notre palette. Avant, on va bien vérifier que tout soit bien imprimé. Ça part à l'international. Exactement. Dans le monde entier. Dans le monde entier. les citrons verts, dans voilà. le N'importe où t'arrives, tu fais « Je veux les citrons de Julien » et bim <rire> T'as tes citrons. <rire> Alors les deux, ici on fait 95% de fruits, et on va travailler avec un nouveau produit là qui s'appelle le brocoli. Les deux pour ici, parce qu'on travaille 24 sur 24 et 365 jours par an. CDI, CDD et intérimaire, ici tout le monde est bienvenu. Saumur Champigny est obligé quoi. Bon Julien, merci beaucoup pour la découverte de ton job vitaminé. C'est moi qui te remercie du coup de main Ça y est, je peux déguster Vas-y, goûte, prends plein de vitamines. Waouh Mmh, super tes fruits Merci beaucoup Et si vous aussi vous avez envie de venir bosser ici dans l'équipe de Julien, n'hésitez pas, à postuler, il recrute. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas Julien, likez et surtout abonnez-vous Ah, attends Jerry, j'ai un petit cadeau pour toi, pour ton Tour de France de l'agro. Oh, c'est super mignon, sympa comme tout. Bah, je penserai à toi sur la route. Merci A bientôt Jerry Salut, Salut.